Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech Avant toute chose si vous êtes nouveau n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne Et d'activer la cloche pour avoir les dernières vidéos publiées Surtout si vous aimez le contenu de ma chaîne Cette vidéo est dédiée à tous ceux qui souhaitent se lancer sur Youtube en tant que Youtubeur Plusieurs personnes effectuent des hacks si on peut le dire pour accroître leur audience Dans la logique des choses on voit plusieurs vidéos qui parlent de comment augmenter leur nombre d'abonnés et dans cette vidéo, on va faire autrement. Et on prend un exemple de youtubeurs qui ont commencé de zéro et en moins de temps, ils ont franchi les 1000 abonnés. Tel qu'un jeune YouTubeur qui récemment a vu le jour et que je salue par la même occasion et qui est passé de 0 à 100 000 abonnés en deux mois, du jamais vu en tout cas pour moi et qui est également passé sur le live de Guy Hightech hein, récemment. Ça vous dit rien Je veux parler de Micode, un YouTubeur qui vulgarise l'informatique Peut-être vous avez déjà entendu parler de ce youtubeur. Et la question se pose, comment il a fait pour avoir autant d'audience en si peu de temps Suite à cela, il y a plusieurs critères. Après avoir cherché sur ce youtubeur, j'ai constaté qu'il n'a pas fait d'achat d'abonnés. Je le déconseille d'ailleurs. On va voir ensemble et avant toute chose, quelques statistiques sur sa chaîne. Si on commence par la mienne, hein, pour comparer, on voit que je gagne des dizaines par jour, voire pas du tout des fois, oui on fait ce qu'on peut je sais. Si on voit tout cela, l'évolution normale est ainsi, on prend l'exemple de chaînes connues, celle de Squeezie, celle de Cyprien, celle de Amixem, celle de Jojol. Et si on passe sur la chaîne de Micode, eh bien je pense que vous voyez le résultat, au lieu que ce soit des dizaines d'abonnés par jour, il y a en moyenne 1000 abonnés c'est une montée fulgurante et on se pose la question Qu'est-ce que MiCode a adapté pour cette poussée Et surtout sur un court délai Il y a plusieurs solutions Achat d'abonnés, ce que je ne pense pas car YouTube peut bloquer sa chaîne et toute chaîne d'ailleurs qui utilise ce genre de méthode Soit il a évolué naturellement suite à sa qualité vidéo dès le début de ses partages par le réseau sociaux, etc., soit il a mis en place un système réseau qui effectue des actions de partage de vues et d'abonnement, mais je doute car pour cela il faut un système qui doit coûter très cher. Et la dernière, il utilise ce qu'on appelle « Growth Hacking ». Autrement dit, bidouiller la croissance, donc c'est un ensemble de techniques de marketing permettant d'accélérer rapidement et significativement la croissance. Merci Wikipédia. Et je pense que c'est la dernière qui est la plus plausible car le Growth Hacking est utilisé notamment par les entreprises de e-services tels que Facebook, Dropbox, Instagram, Twitter et même Youtube. Encore merci Wikipédia Elle permet si vous avez remarqué par exemple sur vos smartphones quand vous recevez des emails de quelqu'un envoyé par Sony ou Apple par exemple, cette phrase envoyée de mon iPhone ou Sony. En plus le contenu de la chaîne n'est pas énorme, 6 vidéos au total, après avoir vu ces vidéos qui ne prennent pas beaucoup de temps, je constate que dès le début il a commencé par des vidéos de belle qualité, une musique de fond bien sympa, des petits effets corrects, le son est vraiment correct, pas comme moi quand j'ai commencé par le micro intégré du PC, vous imaginez un peu, ainsi que sa manière d'expliquer qui est simple et compris par tout le monde. Et en dernier, il utilise l'appel à l'action, c'est-à-dire abonnez-vous à ma chaîne et compagnie. La question, est-ce que tout cela lui permet d'avoir autant d'abonnés en moins de temps Alors, est-ce qu'il a triché en achetant des abonnés comme vous savez Il y a plusieurs sites qui proposent ce genre de contenu, mais ça coûte un max pour en avoir. Pour par exemple, acheter 10 000 abonnés, ça coûte 450 euros. Et avec l'âge qu'il a, je ne pense pas car s'il a 450 euros à dépenser sur des abonnés, je pense qu'il n'aurait même pas fait de vidéo, en plus cela ne sert à rien puisque YouTube va supprimer son compte vite fait. Alors on va voir un peu plus de détails sur sa courbe et les variables, et cela veut simplement dire qu'il y a vraiment des gens derrière qui s'abonnent et non un système d'achat. Et on peut voir jusqu'au 1er février, il était dans les centaines d'abonnés, et là, le turbo. Décollage. 3000 abonnés, 13000 abonnés, 29000 abonnés en 4 jours. Plus de 15000 abonnés. Après cela, ça chute un peu. Niveau commentaire, sur 222 000 vues, il n'y a que 2000 commentaires, mais reste que on voit bien des personnes derrière. Dans tous les cas, je ne pense pas que Micode est un tricheur, mais reste. Qu'il emploie plusieurs stratégies marketing dès le départ de sa chaîne, ce qui a donné une valeur à sa chaîne. D'où le fait que je pense que c'est un gros hacking et je conseille tous ceux qui souhaitent s'investir dans le domaine de YouTube de suivre cet exemple. Car pour arriver à ce nombre d'audience en un temps record, je dis bravo à toi, Micode Surtout pour un jeune YouTubeur qui a encore le temps devant lui. Alors, je vous invite à voir. Sa chaîne pour prendre exemple en plus c'est une qualité de chaîne qui va vous permettre d'évoluer et son contenu n'est pas mauvais du tout puisque son thème est dédié à la vulgarisation informatique. Alors Micode si tu vois cette vidéo je t'invite à continuer et surtout donne ton avis et je garde un œil sur toi pour la suite de tes vidéos et surtout de ton évolution. Et bien je pense qu'on a fait le tour de ce sujet n'hésitez pas de laisser votre avis en bas du commentaire. Et sur ce je vous dis, passez une excellente journée, portez vous bien.